Salut à tous c'est Oulien Fontenoy, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo, on va tenter les plus gros jumps en longueur et en hauteur. Je vais le faire avec le street trial, j'ai un kick qui m'attend dans la voiture donc on va essayer de monter des trucs vraiment très hauts, des arrêts de bus, tout ce que je vais trouver en gros ça va juste être ouf. Vous connaissez Bang la boisson énergétique qui sponsorise cette vidéo, on va boire une petite gorgée pour avoir de l'énergie pour la vidéo. On est bien chaud, pas de sucre, pas de calories, juste de l'énergie comme d'habitude. Allez, let's go, on s'échauffe un petit peu et après ça va envoyer des gros tricks les gars. s'échauffe oh, là. Magnol le saut. Sorti 3-6. Du coup le premier gap, je vais faire ici. J'arrive de l'élan. Je saute sur le prochain mur ici. Donc là, on a déjà bien 2 mètres. Et mon but, pas seulement faire le gap, ça va être de rester sur la roue arrière en magnole, et de sortir là bas. Allez, let's go Ah, touché Je l'ai pas validé là, j'ai reposé l'avant. Faut vraiment que j'arrive à sortir sur l'arrière là bas. Allez, deuxième essai Voilà Oups là Là bas il y en a vraiment plus gros. Vas-y Allez celui-là, regarde, j'arrive avec un max de speed là ce qui est chaud c'est l'élan, faut le prendre en virage. Et là le but ça va être de gaper jusqu'à là bas 3 mètres, parti. Voilà meilleur. Je me suis fait peur, je suis arrivé en arrière comme ça. On a fait de la longueur, on va essayer de la hauteur maintenant. Okay, là on a un beau mur, on va essayer de le monter, bon là il fait déjà 1m60, là j'ai vu qu'il y avait cette pierre, on va se faire un tremplin naturel, je vais taper l'arrière dedans, Faire bah un là il y a une exactement ce que je voulais, genre ça, histoire que ça tape un peu moins fort dedans. C'est un peu de la bricole, hein, mais je pense que ça peut le faire. La touche finale, c'est ça, la petite pomme de pain ici. Tout est dans le détail. Là, j'ai le kick parfait. C'est emballé. Oh oh faut que je mette plus de, de bois. Genre, j'ai le tremplin le plus biscornu du monde. <rire> en gros, bah ça va être la même idée que tout à l'heure. Sauf qu'il faut que je reste exactement sur cette planche là. Ah voilà on j'ai cassé la planche, non ouais. Ça passe quand même yes. On va remettre ça là où c'était. Hop Ni vu ni connu. Et on va aller trouver un nouveau clic. Là, il y a un gros gap que j'ai envie de faire. Et en plus, ça va être un beau combo parce qu'il va falloir monter sur ce galet. Pas beaucoup de place et du coup, arriver sur ce galet là. Let's go Allez. Oh. Ça passe. Hein. Il va falloir euh, commencer à trouver des modules. J'ai le kick dans la voiture. On va essayer de trouver peut-être des planches ou des trucs comme ça pour faire des kicks encore plus gros. J'ai vu qu'il y avait un chantier là-bas. On va essayer de demander des planches. Là, il y a le chantier. Je vais aller voir. Euh... Bonjour. Excusez-moi. Je suis à la recherche d'une longue planche de bois. Pour une heure, on tourne une vidéo, là, que ça me servirait de tremplin. Alors, il faut aller dans le bureau. On va aller voir ça. On va aller voir le big boss du chantier, voir s'il peut nous passer euh, quelques planches pour faire un tremplin. Si on peut trouver une planche de 3-4 mètres, ça serait magnifique. Bonjour, excusez-nous euh, de vous déranger. Et on a la recherche d'une grande poutre de 3-4 mètres de long, assez solide pour euh, faire un tremplin. Et je vous la ramène après. Euh. Ah, ça serait pas mal, ça, déjà. Eh ben on a trouvé le bonheur. Nickel, merci. Ah, voilà. Bon bah voilà on a trouvé notre bonheur, ils ont été bien cool. On a une barre de 3 mètres, du coup ce que j'imagine c'est trouver un peu de hauteur et que ça me fasse genre un tremplin pour pouvoir monter sur euh, pas mal d'obstacles. Alors vas-y, on va servir de cette planche pour monter sur le toit, ça peut être pas mal pour commencer. Petit plan incliné comme ça, c'est un poil flex quand même, hein. on va essayer de pas lui casser. Monter sur le toit et sauter. Mais là il y a le petit rebord en fait, c'est comme si on roulait sur... Euh, c'est encore pire que si, si c'était plus fin que, que ça parce que là si sur le côté, autant ça déséquilibre et tu tombes. Let's go Bah ça va, elle est pas mal cette planche. On va pouvoir se faire des trucs bien stylés, chiant. Et bam sur le toit. J'espère juste qu'il ne va pas avancer. Sinon bah il finit directement dans la carrosserie. Ce serait moins rigolo. Olé. Il fait un petit peu soulever, mais ça le fait. Normalement, je le vise dans le sol. Donc euh, je vais le garder. On va le mettre dans l'air trouver des plus gros modules encore à monter. Là j'ai trouvé un truc qui va être sympa. Un peu dangereux certainement. Monter sur le panneau. Alors, en plus il y a le trottoir juste avant, il va falloir faire un bunny-up sur le trottoir. Ouais, ça bouge. Ça bouge à mort. Le problème c'est quand je vais arriver en haut, la montée ça va je pense, mais alors ici, c'est là que ça risque de bouger. Vas-y, je fais un test, on voit de toute façon. L'idée elle est bien, mais dans le réel, je sais pas si ça va être bien. Ah, il y a de l'idée. Ah. ah cette rainure elle fait peur. Si t'es pas parfait ça te fait glisser. Voilà oh, oui. ah, oh, oh, oh, oh. Oh, sortie par contre. Oh, oh, oh. Oh. Oh. Oh. Comme ça bougeait. Ah c'est bon, je le fais qu'une fois. J'ai cru que tout allait se casser la gueule. Bon allez, c'est bon on bouge. Je vais essayer beaucoup plus gros. Regarde-moi ça. Tu crois que c'est faisable ou pas là euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais attacher là. Je vais attacher sur la barrière. Au moins la poutre, elle sera fixée à la barrière, sera déjà ça. Les mecs du chantier ils vont halluciner s'ils me voient là-haut. Là, on est sur un truc qui fait quand même... 2m50, non 3m Peut-être, je sais pas. Là au moins je serais rigide. Ok d'élan, boop hop. Oh, c'est Ce qui est chaud c'est cette histoire de rainure là avec la vitesse. Si peu que je suis sur le côté. Mais l'élan là on est bien là. Yes. Oh. Oh, là. Par contre la descente elle est énorme. Je vais m'écraser en bas. Oh oh. Oh yes! Bon, bah écoute, on va amener la poutre sur un autre endroit. Allez, c'est parti. Nouvelle idée. Avec le tremplin, monter là-haut. Pas mal, non? Petite marche de 2,50 m Ce que je vais faire juste, je vais le fixer dans l'herbe. J'ai peur qu'il avance. Il y a une dalle en béton en dessous. Oui. Ou alors, il y a un geyser. Je vais péter une canalisation. Voilà. Tu connais Lucky Luke Eh bah ben, c'est pas moi. Allez, moi je fais du vélo. C'est parti Oh non Ça va c'est de l'herbe. Un peu plus d'élan et c'est bon. Il va sortir. Yes. Nouvelle idée je vais monter un arbre, je vais mettre le kick là. Faut pas que je me prenne cette branche là. Go. Yeah. Hop là. Allez, on est parti pour le dernier défi. Du coup, il est un petit peu plus loin. Du coup, on va essayer de le foutre sur la voiture. ça. Regardez moi, ça va être magnifique. José Seguiri, vous savez qui c'est Marquez dans les commentaires, ceux qui savent, José Seguiri, il a écrit là, José Seguiri. A vous d'aller sur Wikipédia et de trouver qui c'est. Alors, euh, on va trouver un truc. Je vais peut-être récupérer le tremplin pour le, le faux filet sous la planche. Ça pourrait me faire euh, planche, tremplin, Ce serait magnifique. J'ai peur qu'il avance avec, mais je vais me prendre José Seguiri dans la tête. Alors là, quand j'arrive là, j'ai peur qu'il avance. Vas-y, écoute, je teste. Hein. On voit. J'ai été bon, il y a un arbre juste devant mon élan Le truc trop chiant J'ai raté la poutre Je vais redescendre par là Il était pas mal cet enchaînement Moi ce qui est bien dans ces vidéos c'est que je rate plus que je réussis Mais au final j'y arrive Si je mets la poutre là Alors là je l'installe et on voit mais je suis pas sûr. Là je suis parfait, c'est juste que je j'en vois. Okay. Allez ah, la prochaine c'est la bonne. Et je me fais pas engueuler par le bus. Alors. Yes. Et ben voilà, nickel. Vas-y, j'ai compris, on peut la refaire au pire. un plan différent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me proposer, pourquoi pas, une prochaine vidéo. Merci à Banque Energy qui a sponsorisé cette vidéo. Ça fait plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars.